Bonjour les amis, voilà encore une autre vidéo, faite par hashtag partage. Donc ici je vais vous raconter l'histoire d'un très grand homme qui a créé une très grande marque et qui raconte une très grande histoire autour de tout ça. C'est Nike, c'est l'histoire d'un grand succès et euh, on va voir ça sous plusieurs aspects. C'est un très grand homme et on va entrer tout de suite dans le sujet ça c'est la couverture, c'est mon PDF donc euh, il y a bien entendu des flèches des flèches euh, Cliquez dessus et vous allez être envoyé redirigé vers ici vers ma, ma chaîne pour savoir ce que je fais habituellement mais bon voilà ici on va passer à la la page suivante, la page suivante c'est toujours l'éditorial j'ai finalement euh, modifié la faute que j'avais ici, le mode au lieu du monde et puis que là je raconte l'histoire de tous les problèmes que rencontrent les euh, professionnels du web marketing qui veulent absolument avoir seulement du trafic qualifié qui achètent chez eux et les autres ils n'en veulent pas et c'est normal et là, je raconte les difficultés que rencontrent les futurs webmarketeurs qui vont bien entendu euh, acheter chez euh, des formateurs qui ne leur servent à rien. Donc il faut qu'ils trouvent des aussi des professionnels qualifiés qui vont bien entendu les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port. Et là, ils vont commencer à gagner de l'argent, etc., etc. Et puis, un dernier paragraphe où je raconte qu'il y a beaucoup de, bien sûr, de solutions. Donc là, je vais passer à la page suivante. C'est seulement pour la présentation. Là, je suis dans, le, dans Nike. Donc là, vous allez voir la fabuleuse histoire de Nike. Là, c'est un article, les premiers pas de Nike dans l'athlétisme. Ici, vous, là, vous voyez que là, lire la suite, donc vous pouvez cliquer ici, vous êtes automatiquement redirigé dans un site qui va vous raconter énormément de choses sur, le, sur Nike, sur euh, ce qu'il fait, tout ça. Et puis, vous avez ici un deuxième article, un troisième article, un quatre, tre, troisième article, quatrième et cinquième article, donc là où il y a des faits, c'est-à-dire y a des suites, vous cliquez, vous allez dans... Euh, nike ou l'histoire d'un géant du sport la stratégie de développement nike leader euh, sur le marché de la chaussure de basketball aux états unis comment reconnaître de fausses nike euh, lo, euh, logo nike origine et histoire d'un logo iconique 10 choses de nike que vous ignorez donc c'est seulement des articles il y a un article et puis cinq articles ça fait 6 et là nous avons carrément 2, 4 6 8 10 10 vidéos et qui raconte bien sûr euh, à, à leur tour comment film euh, night euh, a créé ma etc euh, pourquoi mon chi chouette etc etc euh, c'est chaque chaque fois que vous allez Cliquez sur un, un, une vidéo, ça va vous reconduire vers YouTube. Et vous allez rencontrer, bien entendu, une belle histoire euh, et tout ça et tout ça. Bien entendu, ça finit avec euh, euh, une publicité de Nike avec Ronaldo ici. Alors, si je vous mets ça sous le nez, c'est pas pour vous raconter seulement Nike. Euh, je, je, je raconte pas seulement Nike, je raconte l'esprit d'un entrepreneur qui a réussi à installer bien entendu son idée et qui a conquis un empire immense c'est pour vous inspirer de ça vous êtes là pour gagner de l'argent alors il faut bien entendu lire des cas de d'études des études de, de cas ou des cas d'études j'en sais rien mais qui vont vous mettre la puce à l'oreille comme quoi euh, devenir entrepreneur c'est pas facile hein. donc euh, il faut être euh, vraiment plein d'imagination, il faut travailler, il faut faire énormément de choses et là il y a plein parce que nous avons un article, 5 articles ça fait 6 et 10 euh, donc il y a beaucoup beaucoup beaucoup de choses à apprendre ici okay voilà. Donc ça, c'est le principal de la euh, de, de, de, de ma vidéo. C'est pour ça que je sors aujourd'hui cette vidéo, pas pour autre chose. Moi, je vais vous envoyer autre, en plus de ça, je vais vous envoyer euh, des choses que j'ai déjà publiées, deux pages avec beaucoup de vidéos que j'ai déjà publiées et qui vont vous servir quand même à euh, revoir ça dans le cas où vous avez, avez raté ou bien. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu, euh, bien entendu, les nouveaux qui n'ont pas eu euh, la chance de tomber sur ça. Donc, une avec Elon Musk et l'autre avec 15 heures de formation, euh, 15 heures de formation intense sur différents euh, sujets. Ok Donc voilà, alors, euh, je vous souhaite bon visionnage et à demain